Bonjour, bienvenue. Voilà, merci d'être là pour visionner mes vidéos et que ça continue. Hein. Tout dépend de vos disponibilités. Puis si vous avez envie, c'est vrai que parfois, euh, euh, je raconte vraiment diverses, diverses informations, diverses chose qui me vient à l'esprit, parfois on, on se doute de la personne, on se dit, euh, bon, elle est là juste pour raconter, pour faire du blabla, pour faire… mais bon, moi j'ai toujours été comme ça, et euh, vous savez la force c'est pas pour autant de se mettre en manifestation à l'extérieur pour se montrer fort, pour se montrer de qui on est, de, que ça y est c'est les plus euh, les plus forts, c'est les plus euh, euh, on peut très bien euh, exprimer, diffuser de ce qu'on a à dire. Et on ne s'en porte pas plus mal comme ça parce qu'avec tout ce qui nous entoure euh, lors des euh, par exemple des mouvements euh, c'est bien, ils font beaucoup de, de choses et comme j'ai dit précédemment euh, euh, que depuis qu'il y a les mouvements des gilets jaunes, eh ben les choses commencent à, à se clarifier, de voir, de voir un petit peu euh, où est le problème, mais vraiment le petit peu, hein, parce que le fond du problème il faut vraiment euh, que tout le monde, le monde entier s'y mette, mais ce n'est pas en quelques milliers, les six mille personnes euh, dans la rue, euh, enfin c'est d'après ce qu'on nous dit, hein. il, soit disant il y, a eu des, il y a eu plus de 25 cinq personnes euh, dans toute la France qui se sont manifestées ce week-end pas enfin, grand chose, hein. mais bon, euh, c'est à se douter parce que parfois on se met en plein mouvement et à la finale, euh, ça se retourne contre nous parce que les gens qui ont manifesté il y a, a 5-6 mois, six mois, il y a, non, que je me trompe, 5-6 euh, mois environ, euh, bah il y avait plus que ça. Les, euh, précédemment Il y avait plus de 100 000 hein, et où sont passés les, les restants C'est que soit ils, ils ont changé d'avis, soit euh, ils se sont dit euh, c'est pas la peine, ou alors ils, ils ont baissé les bras, ils euh, se ils ils sont dit euh, c'est peut-être pas grand monde pour, euh, pour prouver... Euh, à l'état euh, combien il euh, y, a, y a des révoltes, ça prouve rien quoi, malheureusement, euh, alors qu'on devrait se mettre euh, dans toute la France entière à se manifester, à, à se... parce que euh, derrière ça, à l'arrière-plan, les gens ils, ils, ils font des, des, petits, des petites euh, réunions, des petites conférences à dire oh, voilà, ça ne ça nous plaît pas. Ça te... Ça ne nous plaît pas. Ils parlent en, entre eux, mais à la finale, c'est pas les 66 millions qui ont, ont entendu. Bon, ça viendra un peu après les choses, mais c'est pas les, les les 67 millions ici en France qui ont entendu ça. Hein. Et c'est... Euh, maintenant, ils se mettent tous en petits groupes, en petites... Euh, euh, pour, euh, pour en parler, euh, à dire, euh, à faire le pour et le contre, il euh, n'y a pas de, de contre, euh, si les gens se, se sont, euh, sont révoltés c'est que il euh, y a des de multiples raisons euh, suite à, euh, Suite aux diverses choses qui ne vont pas euh, et que les gens, ils ne, enfin les élites, ils ne veulent pas entendre. Et, et voilà pourquoi. Mais là, il reste plus que 25 000. Après, euh, la, euh, cette semaine, ça va rester quoi euh, 10 000 Après, la semaine prochaine, ça va être 5 000 <rire> dans toute la France. Euh, je ne sais pas. Hein, mais euh, je veux dire, c'est entre guillemets, euh, à travers eux, qu'on a tous ces petits changements-là, que le gouvernement commence à avoir euh, un, petit, un petit peu plus clair, vraiment euh, plus clair, plus clair, euh, un peu flou, un hein, peu clair, euh, je sais pas. Bon, ça, ça joue des tours, hein. tôt ou tard, ça va, ça va vraiment... Euh, Bien quoi. On, on, on se retrouve dans l'engrenage, toujours dans le même. Parce que vous voyez, il a fait quelques. quelques. Euh, comment dire comment dire ça quelques rectifications. On va dire voilà. Euh, euh, ce que j'ai fait avant, bon, euh, je me suis un petit peu améliorée, mais c'est parce qu'il y a eu les mouvements euh, qui, ont, qui ont adressé la parole euh, à, aux, aux doigts, qui ont, euh, qui ont fait le nécessaire, qui ont fait, euh, mais bon, c'est vraiment euh, les un quart, c'est même pas de ce qui va être mis en place par le gouvernement que soi-disant il a entendu qu'il a il a entendu il comprend mais quelque part il ne change pas grand chose parce que bon il faut se dire que euh, ça fait depuis avant euh, les élections euh, de son cacquenat à Macron que il avait avoué tout ça, hein, et les gens, bon, qui, qui a voté pour lui, eh ben, ils en assument, hein. et c'est malheureusement le, le, le cas, quoi. les circonstances de ce qui se passe là, ça, ça met dans l'engrenage pas possible aux citoyens, et euh, ça, comme je redis, ça joue des tours, hein. on a beau à défendre sur une cause sur quelque chose qu'on euh, qu est révolté mais les gens qui vous défendent eh ben un jour ils vont vous tourner le dos voilà ils vont dire euh, euh, ils vont vous ridiculiser ils vont voilà c'est euh, parce que ils se mettent d'accord envers les amis qui sont ils ont été contre euh, les mouvements et tout ça, ils ont été d'accord avec eux, ils ont parlé entre eux, et puis c'est comme ça que ça se passe, hein. c'est comme les, les faux amis, les, faux, euh, les fausses personnes qu'on rencontre, euh, ils font les, les gentils devant vous, et puis euh, après, euh, bon, avec leurs meilleurs amis, euh, ils discutent, euh, ils disent voilà, il euh, faut se méfier, faut... c'est toujours les mauvaises euh, à l'arrière-plan, à se dire, ça, ça cache des. ça cache des. parfois des émotions qu'on on ne le ressent pas malheureusement sur le, le fait, que de ce que les gens parfois ils ressentent, en vrai, en réalité, parce qu'il n'y a pas de réalité, il hein, n'y euh, a pas d'authenticité. Euh, je ne sais pas si ça, vraiment si ça existe à part euh, si euh, euh, dans euh, à respecter les lois. Ça, euh, quand on doit respecter les lois, euh, ça, euh, on nous oblige à, à être authentique, à être euh, droit, à être euh, voilà. Soit, soit c'est infliger des lois, mais on ne peut pas mettre des lois sur des sentiments. C'est euh, quasiment impossible. On peut pas faire une chose pareille quoi, c'est des gens, euh, ils sont de nature euh, à être comme ça, on n'a pas le droit de les juger quoi, c'est leur nature, euh, ils ont envie de faire ce cercle là, et ben bah, ils le font quoi, malheureusement. Hein. On peut tomber sur des gens bien, des gens vraiment... Euh, très naturels, euh, euh, vrais, euh, fonciers, euh, qui, sont, qui sont fondés en eux, qu'ils ont une personnalité, euh, euh, une, une personnalité euh, tenace, qu ont, euh, que personne ni personne ne les changera. Euh, ça, euh, c'est rarissime hein, euh, maintenant. Euh. Mais les gens euh, sont comme ci comme ça ils sont bien après euh, en retour ils vous cachent des, des mauvaises choses quoi des fois euh, c'est comme ça hein. c'est on vit dans un monde ça sera partout pareil même si on vit à Honolulu euh, on vit à euh, de, de, l'ouest à l'est, au centre de l'Europe, ça sera partout comme ça. Les gens sont de nature à, à être parfois euh, malicieux, malheureusement, euh, narquois, euh, on, on, on ne sait pas sur qui tomber, hein, on ne sait pas le fond de la personne de ce qu'ils pense. Et voilà, on a beau à, à faire euh, des, des mouvements euh, pour euh, pouvoir changer euh, le, le système, mais les gens euh, euh, tôt ou tard, quelques années après, euh, ils vont changer d'avis, ils vont se dire euh, « mais qu'est-ce que j'étais bête », alors que euh, <rire> ils, ont, ils ont diffusé des opinions pareilles il y a quelques années. Et il se retrouve euh, deux trois ans après. Il se dit mais ah bon j'étais dans ce mouvement là. Euh, Qu'est-ce que j'avais à y faire là dedans. Voilà c'est parfois euh, joueur. Hein, euh, <rire> c'est très joueur hein, euh, de ce qu'on ressent. On peut ressentir énormément de choses de ce qu'on de ce qu'on on voudrait. Euh, euh, comme euh, changement, comme euh, un bien-être euh, absolu euh, dans le système. Chaque individu euh, euh, raconte, même au niveau de sa famille, euh, euh, ce qui va, ce qui ne va pas au euh, niveau des collègues, euh, de ses collègues, de, de dire euh, aux, à ses entourages, aux, à ses proches, à ses... Euh, et ils se disent qu'il ne va pas dans, dans un monde pareil. Mais dès qu'ils vont dans les mouvements, tôt ou tard, euh, ça change d'avis. Voilà. Euh, enfin, moi, c'est comme ça que je ressens les, les choses. Pour ça, parfois, il vaut mieux faire du blabla, et garder toujours euh, notre propre opinion, notre, euh, être viral être pas virale, virulente, être bien euh, tenace, savoir de ce qu'on veut dans la vie, de, euh, euh, euh, avoir de la bravoure, avoir euh, plein de choses, de, de, de dire vraiment ce qu'on pense que parfois on a beau être dans les mouvements mais peu après les gens ils, ils changent d'avis. Hein. Euh, les années tournent et voilà, ça. On ne connaît pas l'avenir, euh, hein, comme on dit. Euh, voilà, c'est comme ça hein, dans un monde pareil, euh, on doit assumer malheureusement. Moi, c'est des paroles que j'aime pas trop. Euh, le devoir, euh, euh, les, euh, les choses à l'autorité, euh, des... ça j'aime pas, j'aime dans une, dans une vie pareille normalement, on devra avoir un système euh, plus euh, libre, euh, avoir autre, euh, notre façon de voir les choses, que ça soit local, qu'on se mette d'accord avec les, les gens de notre quartier, de, de, qu'on se rend service, on se, il euh, y a de tout, euh, que maintenant on se fait, à, on se laisse berner par des, des parfois des, euh, des, comment dire ça, des entreprises provenant de l'État, euh, on se laisse berner bêtement et euh, euh, sans avoir euh, de connaissances malheureusement alors qu'il faut connaître beaucoup de choses il euh, faut être expert en la matière quoi qu'on fasse dans la vie parce que sinon euh, malheureusement on, on s'enfonce on se laisse berner on se laisse avoir comme les euh, cer certaines euh, certaines euh, certaines sociétés qui, qui qui font ce qu'ils veulent de, sur nous, parce qu'on est des petits pions, on ne connaît rien à leurs yeux, et ils font ce qu'ils veulent, hein. peu importe des sociétés, hein. et, euh, euh, y compris même les banques, les, on se fait avoir, alors qu'on peut se faire des euh, euh, localement. Euh, dans notre quartier, euh, surtout que là où je me situe, il y a plus de, il y a plus de 20 000 habitants. Alors, il, y a bien, il y a bien des gens qui, aux alentours, euh, qui, font, qui font des. Comment dire ça euh, Je sais pas comment dire. Coursiers qui font. Euh, euh, par l'intermédiaire par exemple d'une assurance, par l'intermédiaire d'une banque mais sans aller par la banque euh, à l'agence ou des choses comme ça, se, par le quartier euh, qui, qui font euh, quelques euh, courtiers quoi, que, que, je ne sais pas comment on appelle ça, ce qui euh, qu font par l'intermédiaire, qui travaillent par l'intermédiaire des assurances, des banques. Des, des choses comme ça en ayant euh, davantage de choses plutôt d'avoir de, toujours des regressions et euh, des, euh, des faillites la décadence qu'on on finit par se euh, euh, être en, dé, en déconfiture hein. on, euh, euh, du fait qu'on a de, du fait que de ce qu'on on subit, ben on, se retrouve, on, on se retrouve en faillite totale. Alors, impossible, de, par exemple, de, de s'ouvrir de à son propre compte, que à peine, quand on ouvre à notre compte, à moindre un euro qu'on touche, ben on paye des, des TVA, des taxes, quoi, des, des impôts. On est soumis à l'impôt pour un euro euh, qu'on gagne. C'est quasiment impossible de gagner de, de, notre, de notre propre effort. Que euh, l'État nous prend euh, un maximum, quoi. Les trois quarts de ce qu'on gagne, ouais, ils, ils prennent. Hein. Et c'est pour ça que les gens ils disent euh, euh, ils en auront le bol d'aller euh, travailler tout ça. Parce qu'ils travaillent, pourquoi ils, ont, ils, ont, ils font un boulot, euh, un salaire misérable, qu'on leur pompe tout. Euh, on est l'un des pays les plus taxés au monde. En plus, parce que les gens, ils se, les gens en France, ils se disent euh, oui, mais il euh, y a d'autres pays qui vivent euh, euh, bien pire. Mais nous, c'est comme si on, paye, si on était payé comme d'autres pays, là où ils font. Mais sauf dans l'aveuglement, Sauf à l'arrière-plan de ce qu'on... Voilà, parce qu'à la finale, on se retrouve avec un montant de 500 euros. Hein. Avec tout ce qui soutient aux employés, aux ouvriers, tout ça. Qu'est-ce qu'il leur reste à partir du 15 Il leur reste que une misère quoi, parce qu'ils auront tout payé leurs facture en début de mois, euh, tout, euh, tout est soutiré, euh, alors c'est comme si on, on, on travaillait euh, à, à l'étranger, hein. c'est exactement pareil, parce qu'il y a plusieurs gens qui, qui se manifestent en disant oui, mais euh, allez vivre dans d'autres pays, vous allez voir ce que c'est, ben, ici en France c'est quoi c'est exactement pareil, mais sauf à l'aveuglette. On, on, euh, on est soumis à, à, à l'impôt, voilà, puis voilà, comment on doit se la fermer, et puis voilà, on doit payer, et puis basta. Parce que tout le monde paye, hein. tout le monde, que ce soit les chômeurs, euh, les, ceux qui reçoivent le RSA, euh, ceux qui, ils ont, qui sont dans la rue, tout le monde paye. Quand on fait les courses, c'est quoi Quand on va payer les TVA, à 3 euros à chaque ticket de caisse. Bah à la fin de l'année, bah ça fait comme une, une sorte d'impôt. Hein euh, si on garderait les tickets de caisse, à chaque ticket de caisse qu'on garderait, ou les achats qu'on fait, bah 3 euros, 3 euros, 3 euros, 3 euros. Euh, euh, quelqu'un qui va faire ses courses trois fois par semaine, ben ça fait 3, euh, vous comptez 3, 6, 9, ça fait déjà 9 euros la semaine. Et encore, je dis 3 euros, mais euh, ça dépend ce qu'il achète euh, au courant de la semaine. Hein. Ça peut être euh, bien plus. Boire un café ou euh, boire un café euh, à 1 euro de TVA, ou je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien euh, il soutire. Ben, ça fait une dizaine d'euros hein, la semaine, hein. Ben, hein, tout le monde paye de toute façon, euh, tout le monde qui râle, oui les chômeurs c'est des profiteurs, <rire> tout le monde paye, et, et, et, il faut, en, ils enlèvent une partie de, des impôts et tout ça, ils veulent enlever. Mais ils en rajoutent sur d'autres, euh, d'autres, euh, ils fusionnent peut-être, mais ils en rajoutent sans qu'on le sache, voilà, dans l'aveuglément. Mais nous on est des petits pions malheureusement, on est dans cet engrenage, et voilà qu'on se fait avoir partout, et même si, on, même si le gouvernement a tendance à changer, euh, en sorte de changer les choses et puis nous on croit ça y est ça y est c'est les merveilles euh, le bonheur absolu euh, ça y est ça va s'arranger mais quelque part euh, en arrière-plan il euh, y a des il y a beaucoup de choses qu'on on, on s'en aperçoit pas même moi hein. même moi je m'en aperçois pas je connais pas des, des choses que je connais pas je je m'en aperçois pas bon à l'aveuglette on se laisse berner quoi on est spoilé hein, dans tous les sens. Voilà, c'est. Euh, moi, j'ai dit, euh, bon, euh, parole sur parole et parole et parole, mais euh, les, les gilets jaunes, c'est bien ce qu'ils font, mais euh, au fur et à mesure, les, euh, ça se regresse, hein, les mouvements, euh, la, la totalité, et puis les gens, ils s'enlacent. Donc, il vaut mieux faire du blabla. En, par, en parler euh, par le biais de la vidéo, dire ce qu'on pense et puis euh, ne pas obliger aux gens de nous regarder, et les gens ils sont libres de regarder les vidéos qu'ils veulent, qu'ils veulent voir, et puis voilà ça, on n'oblige personne, hein. chacun a ses opinions et puis euh, voilà quoi, mais seulement euh, moi je... Euh, je n'accepterai pas euh, ce que les gens euh, me, me harcèlent comme euh, ils font à d'autres euh, gens, euh, ceux qui sont dans, euh, euh, ils sont dans les auteurs qui sont dans les, euh, les YouTube et tout ça. Ils se font harceler, mais moi j'accepterai pas ça. Hein. Ah non! Ces gens-là, euh, euh, des trolls, euh, ils ont qu'à faire euh, des vidéos pour savoir vraiment ce qu'ils qu pensent. On verra bien si, si les gens, si eux, ils accepteront les trolls, les gens qui, qui, font, qui font le mal, qui agressent beaucoup de gens. Eh bien que eux, ils fassent des vidéos et qu'ils ouvrent aux, aux autres utilisateurs, et puis et on va voir si eux, ils acceptent les, les insultes, comme eux, ils font. Voilà, les gens, ils se croient les plus, euh, plus euh, extrêmes, euh, les plus intelligents, les, les savoir-tout, euh, voilà, ils se l'avouent pas, alors ils, ils pensent qu'à à critiquer les gens salement, euh, voilà, ceux qui mettent surtout les, les gens, euh, je sais pas, les sonneurs d'alerte qui sont extrêmement intelligents, ils sont ils sont posés, euh, c'est des gens, euh, ils disent vraiment ce qu'ils pensent et c et c'est grandiose quoi de leur part, c'est bien ce qu'ils font, ils disent vraiment ce qu'ils pensent même si euh, aux yeux de, de la majorité des gens c'est faux mais qui est faux dans le, euh, qui est juste dans le monde dans un monde faux comme on, euh, les gens ils disent que c'est des complotistes et tout ça mais qui on doit croire euh, euh, sincèrement euh, les gens au moins ils avouent ces gens là ils avouent qui ils sont. Voilà, c'est des gens comme les trolls. Ils se croient tout permis et puis voilà, ils balancent des choses abominables, des fois atroces, à les, à, à les faire suicider, à faire suicider les gens. Mais parfois il faut, il faut bloquer. Je dis il faut. Parce que pour éviter toute incidence morale, psychologique des gens, les insultes sales et qui traitent parfois des proches, jusque-là, jusqu à l'extrême, pour faire tuer les gens. Mais les gens, s'il si y a YouTube et tout ça, pourquoi il y a YouTube et tout ça, les vidéos et, et Facebook et tout ça pour s'exprimer librement les gens ont le droit de s'exprimer. Si vous, vous n'êtes pas content, faites votre vidéo et vous ouvrez au monde entier de qui vous êtes. On va voir si ça va vous plaire, les insultes que d'autres gens euh, le font. Voilà, moi je me suis répétée là. Enfin, bref, voilà, c'est malheureusement le cas, quoi. On est dans un... Système, voilà, c'est du n'importe quoi des fois. Bien, ben, je vais terminer sur cette vidéo. Et puis, bon, euh, comme vous savez, ce jour est, est un jour euh, spécifique pour moi, le jour où je suis née, le 29 avril. Voilà, en plus, je suis née un jeudi à minuit 55. Voilà, sous les yeux de ma maman, malheureusement plus là, Et je la remercie énormément de, son, de, de la souffrance qu'elle a endurée, malheureusement, Et je, vraiment je remercie un, un sacré courage, elle avait un sacré courage ma mère, vraiment, jusqu'à à sa, à sa fin quoi. Jusqu'à, elle a, elle a été vraiment jusqu'à l'extrême, vraiment, elle a voulu se battre, voilà, bon, ça fait plus de dix ans maintenant, c'est du passé, mais on y, moi j'y pense, mon frère avec, on y pense énormément, mes parents, tous les deux, mon papa, ma maman, que je remercie énormément, et je, je vous salue du ciel, voilà. Voilà, c'est. J'espère qu'ils m'entendent. On verra bien après notre, notre mort. Hein. Parce que ça. Ben moi, j'y crois, j'ai la foi, j'y crois. Il y a quelque chose. Voilà, c'est. Comme on dit, l'avenir, Dieu seul sait euh, de ce qu'on on aura, quoi. Voilà, bah. Ben euh, J'en finis sur cette vidéo pour dire euh, à tous ceux qui m'ont souhaité des vœux euh, d'anniversaire euh, que je les salue. Plein de bonnes choses et, et plein de bonheur et, et je vous remercie euh, énormément. Il n'y a, a pas de mots, on dit toujours merci, merci, mais il n'y a pas de mots à ça c'est grandiose depuis euh, plus de dix ans sur les réseaux sociaux, j'ai toujours les mêmes personnes, pour moi c'est des personnes uniques, c'est euh, même pas, euh, on dit toujours que les gens sur internet il faut se méfier, non, il y a des choses, euh, bon certes il faut se méfier, mais les personnes auxquelles j'ai eu euh, il y a plus de dix ans, ils sont toujours là que je les salue vraiment, partout dans le monde, que ce soit aux Etats-Unis, en Australie, euh, au Canada, euh, en Angleterre, euh, partout, en France, Italie, je les salue tout le monde, euh, à tout, je ne veux pas dire tous mes fans parce que je ne suis, <rire> suis, suis pas une artiste. Je salue tout ce bon monde, quoi, vraiment, euh, Dieu seul pourra vous saluer, vous bénir, tel que vous méritez, vraiment, euh, soyez, euh, soyez euh, en pleine bénédiction, en pleine euh, protection, que Dieu vous protège, que, euh, voilà, quoi vous dire de plus, euh, ainsi qu'à mes proches, Merci à toutes et à tous, même si j'ai une centaine de personnes, mais c'est énorme pour moi, c'est extrêmement énorme, enfin je dis extrêmement énorme, mais c'est grandiose pour moi, je, rien ne, ne me changera dans, ce, dans cet avis-là, moi je, je suis extrêmement heureuse de mes, mes entourages, j'ai de bonnes personnes, très bonnes personnes, vraiment. J'avoue, ça fait plus de 11 ans. Que je suis sur Facebook, toujours les mêmes personnes, incroyables, lumineux, vraiment bien. Que ça soit aux États-Unis, je, je les salue vraiment. Voilà. Bah, écoutez, euh, ma foi, merci encore hein, de tous vos voeux, Vous êtes extraordinaires et même les gens qui m'ont écrit des emails, je salue tout le monde. Merci, merci, merci. Voilà, bah, euh, bah je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, euh, passez une bonne journée. Et voilà, au revoir.